Bonjour à tous, bienvenue au chapitre 9 de LearningTamil.com Aujourd'hui, on va voir les animaux La liste est longue, donc soyez prêts à apprendre plein de mots Même si je suis sûr que vous en connaissez beaucoup Vu que c'est euh, le moyen d'insulte préféré des tamouls. Alors, comment on dit « animaux » en tamoul, On dit « vilangal »« vilangugal. On dit ici « Mirangal. And je sais que c'est euh, le mot que vous avez peut-être euh, le plus l'habitude de voir, mais celui-ci est le mot que j'ai appris quand j'étais... Enfin, euh, quand moi j'ai appris le tamoul Donc, euh, je préfère utiliser celui-ci. Donc, si vous voulez utiliser Merengal, vous pouvez utiliser Merengal. Au singulier, c'est vélingue, celui-ci. Alors, le tigre, c'est Pouli. Pouli, deux lettres, tout simplement. Le chien, c'est naï. c'est Anil, anil, vous voyez c'est toujours des mots simples hein, pour les animaux la plupart du temps euh, le chat c'est pou, le lapin c'est Mouyel. le poisson c'est mine. pambu pour le serpent, Natei pour l'escargot, euh, parveille, parveille pour l'oiseau, attention là on a doublé hein, donc c'est bien natay et pas nadei. donc natay parveille le renard, c'est Nari. Le loup, qui est un peu... Euh, je, si je ne me trompe pas, il est de la même famille du chien. Parce qu'on a la, le mot ici, nai de chien. Et on a ajouté le O. Euh, pour blaguer, je disais que c'est parce que le, le loup, il fait toujours OU. Mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit ça la raison. Mais peut-être peut bien, on ne sait pas. Les tambouris sont assez, sont assez malins dans la sélection des mots. Donc peut-être. En tout cas, le loup, c'est bien o nai pour l'éléphant, c'est yanei, Pour le lion, c'est Singam. Si-ung-ga-um. Singam. On continue. Pour la girafe, on a nos mots comme son cou. On a O-Ut-ta-ga-ut-si-vi-ung-gi. ung gi o ta chi Rappelez-vous qu'on a ce Utchana et Sina à la suite, ça devient un CHI. Donc, otta Le chameau, c'est Otta-Ram. Pas de Tchivingi après, pour vraiment la girafe. Le cheval, c'est kudi Le zèbre, qui est euh, juste un cheval qui est un peu plus stylé, un peu tuné avec des, des, euh, des traits en diagonale on va l'appeler varikouderei donc on a le mot kouderei qui est venu et varik qui veut dire le bah, les traits en fait donc varikouderei un ours ça va être euh, enfin l'ours ça va être karali euh, pour la poule ça va être koli koli euh, pour le cerf ou la biche ça va être man ou pour bambi hein, man pour le pan ça va être maïl pour le coq, ça va être « sevel, Le singe, ça va être « courengue ». Le requin, ça va être « sura ». Pour un dauphin, c'est un mot que vous ne connaissez sûrement pas. « Oungil ». Pour l'âne, ça va être « kaludai ». La vache, ça va être « Made. Pour la chèvre, ça va être hard et enfin pour l'aigle, calé. Donc c'était peut-être un peu rapide. Je vais relire une fois tous les mots. Vu que c'était des petits mots, je me suis peut-être euh, laissé emporter. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez euh, et répéter le mot. N'hésitez hein, pas. Alors, poli, naï, anil, pounei, mouillel, mine, pampe. Nathai, Paravai, Nari, Onai, Yanai, Singam, Otakachi, Vingi, Otagam, Kudirai, Barikudirai, Karadi, kuli, Man, Mayil, Attention, c'est mail et le lapin, c'est mouillel. Faites bien attention, on dirait, on dirait que ça a eu le même mot, mais pas du tout. Hein. Euh, pour le coq, on a dit que c'était sevel courange, sura, ongil, kaldei, mare, are, kaldehe. Voilà pour la longue liste des animaux euh, pour vous. Hein. Euh, comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre pause, revenir sur la vidéo pour, pour être sûr de comprendre ce qui est dit. Euh, utilisez bien le quiz, le k-out pour vous entraîner. Franchement, c'est un moyen. Euh, mes élèves, ils ont, les, les, le quiz, ça les a bien motivés. C'était bien intéressant pour eux. Donc, je pense que vous allez adorer aussi. N'hésitez pas à utiliser le k-out Et euh, voilà, voilà pour ma part. Je vous dis donc, je vous retrouve au prochain chapitre. Merci encore de suivre les cours. Vous allez arriver, je ne vous le vois pas en temps réel, mais je sens que vous progressez euh, au fur et à mesure, donc euh, ne baissez pas les bras, continuez. Je vous retrouve donc à la prochaine vidéo. Bye bye